Bonjour à tous, aujourd'hui le 10 novembre 2021. Euh, J'aimerais vous parler aujourd'hui d'inflation parce que c'est le gros sujet du jour aux États-Unis. Ben, il y a beaucoup d'autres sujets, mais en, entre autres l'inflation, parce que l'ICP vient de sortir. Et euh, ben, c'est pas. Et, et, je, je crois que c'est hier ou avant-hier, peu importe. Mais là, on en parle beaucoup parce qu'on parlait que c'était une inflation euh, transitoire qui devait euh, être là, selon les dits de Jérôme Powell. Mais c'est pas du tout ça. On se retrouve avec euh, une inflation euh, qui est euh, vraiment, vraiment importante aux États-Unis. Euh, les prix à la consommation aux États-Unis augmentent euh, de manière plus rapide depuis euh, 40 ans. Et euh, cette augmentation de l'inflation, ici, on a le graphique. Là, euh, se trouve à justement directement toucher les, des personnes parce que c'est euh, sur le panier d'épicerie, sur euh, l'achat la, même de véhicules usagés. Euh, un de mes garçons avait acheté un véhicule il y a deux ans et, et demi, a payé un tel montant et aujourd'hui son véhicule usagé vaut la même chose sur le marché. Donc euh, oui, il y a vraiment une inflation, celui qui veut se cacher euh, de cette... Euh, Bon, inflation de ce, ce, ces montants d'argent qu'on était obligé de débourser de manière plus importante pour acheter peu importe les denrées, euh, est vraiment réel autant sur le, sur le panier d'épicerie, sur l'immobilier, un peu partout, et maintenant le, le, le, le graphique qu'on voit ici, on voit que c'est euh, arrivé assez soudainement l'IPC, bon, on sait très très bien pourquoi, c'est pas compliqué, ça se trouve à être à, à cause de l'injection monétaire absolument atroce euh, de la part des banques centrales, qui fait en sorte que les riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres deviennent plus pauvres. Et là-dessus, euh, je vais vous le montrer parce que c'est quand même quelque chose qui concerne le Québec et on n'est pas habitué à voir ça. Je crois le trouver parce que je l'ai partagé. Ça se trouve être un événement qui s'est se euh, passé. Euh, euh, c'est quelqu'un qui est allé filmer euh, ce, qui, euh, ce qui arrive ici au Québec. Euh, j'espère le trouver euh, on va laisser travailler ça donc euh, ça se trouve être euh, euh, au Québec, euh, à Sherbrooke euh, sous un viaduc là. Euh, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui en ce moment euh, souffrent euh, euh, je ne sais pas si je vais le trouver euh, peut-être que je l'ai posté ici euh, on a filmé tout simplement là, ça, euh, ça c'est mes posts que j'ai postés ce matin bon ça se trouve être ça ici euh, je vais essayer de grossir comme ça pas à Montréal, on est pas dans une gronde de New York, On est à Charbonnet. Gardez les dents. Donc, euh, je voulais, on va l'arrêter ici, je voulais vous partager ça tout simplement, c'est quelqu'un qui a filmé, ça se trouve à, à Sherbrooke, euh, dans une de nos villes importantes au Québec ici, et on voit l'itinérance. Euh, vous allez me dire euh, quel rapport ça a avec euh, l'inflation, tout ça, ça euh, l'inflation et l'injection monétaire massive des banques centrales, autant banques centrales euh, américaines que les banques, notre Banque du Canada ici, c'est ça que ça crée une distorsion dans le système. Euh, beaucoup, beaucoup de personnes ont profité... Euh, pleinement de l'injection monétaire euh, les riches se sont rendus plus riches et beaucoup beaucoup de personnes aussi, les petits bourgeois au Québec et même les personnes les, les, de la classe moyenne en ont profité beaucoup mais euh, ce que ça a fait, cette grande distorsion là dans le système, ça crée la pauvreté comme ça et la personne finit en disant qu'elle va qu'elle a essayé d'interpeller la mairesse de Sherbrooke parce que je trouve que c'est une situation qui est inacceptable ici au Québec, on continue ben, le goût continue à dire que ça va bien l'économie est repartie, tout ça en tenant une dictature qui n'a pas d'allure, ben, euh, nos, nos impôts doivent, entre autres, contribuer à aider des situations comme ça. Parce que vous allez me dire, euh, plusieurs vont voir plein, plein de jugements en disant que c'est des, des personnes qui ont décroché du système, qui sont droguées, tout ça, euh, des alcooliques. Peu importe. Il y a beaucoup de personnes là-dedans qui ont décroché du système parce qu'ils ne, ne voient aucun avantage à être dans ce système où euh, on, on, on les écrase de plus en plus. Donc, euh, c'est un résultat ici qui se passe euh, directement dans nos ici au Québec et c'est un résultat de l'inflation qui euh, augmente euh, vraiment de manière très très significative et euh, moi ce que je vous dis ce que je vais continuer à faire c'est vous présenter des vidéos pour vous aider à survivre dans cette folie là dans, dans cette jungle là et plus plus qu'on avance euh, plus que les banques centrales vont continuer à injecter de l'argent parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et les promesses de Jérôme Powell d'augmenter les taux d'intérêt, ici, ou la Banque du Canada aussi, là, qui a dit que euh, je n'y crois pas, parce que dans le fond, elles ne peuvent pas le faire. Et il euh, y a un article, un article, je crois que je l'ai posté sur mon site, euh, Bourse, Bourse Technique, je suis pas sûr de l'avoir, on euh, a des gens qui là parlé de ça, empiré, euh, peut-être... Ah, la Banque du Canada aussi... Euh, euh, la Banque du Canada, ben là, on... J'ai posté l'article sur mon site Bourse Technique, vous pouvez aller la consulter. Euh, le gouverneur de la Banque du Canada a présenté un argument en faveur des actions euh, de la Banque centrale pendant la pandémie, quelques heures après que le chef de l'opposition du pays a suggéré à l'institution de se concentrer sur sa cible d'inflation. Et l'article parle justement de la pauvreté. Ce que les euh, banques centrales, la Banque du Canada a fait, c'est continuer la même rengaine euh, qui se pour, poursuit euh, toujours dans des crises euh, acheter des bons du trésor euh, émis par le, le, le président, ben, le, le, le premier ministre ici, ben, par euh, le parti libéral là, qui avait besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour euh, passer au travers de cette crise-là. Ben, le gouvernement a émis des bons du trésor que la Banque centrale, notre Banque centrale à nous, là, la Banque du Canada s'est empressée d'acheter. C'est la même chose qui s'est passée aux États-Unis. Donc, ce que je dis, c'est que cette distorsion dans le système-là a créé beaucoup d'inégalités et euh, j'avais pas... Parler souvent, ben, je vous ai parlé souvent dans mes vidéos du salaire de base universel. Euh, je veux pas faire la promotion du salaire de base universel, mais ma philosophie là-dessus, c'est que. Tant qu'à donner euh, à des euh, entreprises zombies, euh, peu importe aux États-Unis, mais surtout ici au, au Canada, et bien et à, et à remplir les poches des, des plus riches, ben moi ce que je me dis, c'est pas une question que je suis d'accord avec le salaire de base universel, mais à tout le moins verser un montant aux plus pauvres qui pourraient profiter au moins d'une petite, euh, Je le sais que ça va encore créer de l'inflation. De toute façon, on est dans un système de folie. Et vous avez beau euh, penser ce que vous voulez, bien, les gouvernements vont agir à leur tête, vont nous enlever le, le cash. Euh, Quelqu'un me disait que ça avait pas d'allure, puis avec raison, là, dans ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, le fait que les gouvernements continuent à, à agir de cette manière-là, euh, euh, en injectant des capitaux euh, dans le système, en maintenant artificiellement euh, une économie qui est euh, en douleur, mais ben, ça va continuer, et euh, enlever le cash, euh, ben c'est ce que les gouvernements vont faire, euh, c'est garanti. Euh, c'est garanti parce que c'est dans le plan, c'est dans le grand plan de Davos, euh, les communistes pensent qu'ils vont réussir à changer le monde, euh, euh, l'histoire nous, nous relate très très bien que jamais rien de cette folie communiste a, a, a changé le monde. Donc, euh, pour reven, revenir à nos moutons, ça c'était pour parler de la Banque du Canada, j'irai pas voir les, euh, les nouvelles beaucoup, je vous ai laisse le soin d'aller consulter mes sites boursetechnique.com et goldbullmarket.ca où on voit très très bien euh, ce qui se passe euh, ben, un peu sur la planète, j'essaie d'être pertinent, pertinent dans mes nouvelles et euh, comme je vous ai dit euh, je vais faire des vidéos aussi pour vous aider au niveau de sauver des sous et euh, un des gros endroits qu'on va pouvoir sauver euh, pour le, maintenant et pour l'avenir, euh, c'est au niveau des coûts énergétiques. Parce qu'ici, c'est euh, au Québec, euh, c'est un monopole. Je parle au niveau euh, pas de l'essence, mais au niveau de euh, du euh, ben au niveau de l'essence, les gouvernements vont chercher des grandes grandes taxes, mais surtout au niveau du, de l'électricité, c'est un monopole, c'est Hydro-Québec, et donc euh, on a pas beaucoup de choix à moins qu'on s'installe des panneaux solaires ou peu importe les technologies, mais ici les panneaux solaires, en tout cas où ce que je reste ici, à Trois-Rivières, ce pas rentable. Euh, euh, au niveau coût euh, du panneau solaire pour euh, bénéficier d'une énergie gratuite, c'est pas rentable. Euh, mais au niveau des Hydro-Québec euh, parce que c'est le monopole on peut aller chercher beaucoup beaucoup de sous dans le sens qu'on peut trouver des moyens d'économiser au niveau de l'isolation au niveau des programmes gouvernementaux qui existent et qui vont ex exister encore plus dans l'avenir donc j'en ai bénéficié de deux, j'avais bénéficié premièrement de Renault climat euh, qui m'a, dans le fond j'ai isolé c'est un bloc, un quatre logements euh, qui m'a rien coûté si je ou presque rien si je considère la subvention que j'ai eue versus le, le, le, le coût des matériaux mais par contre j'ai tout fait là physiquement avec un peu d'aide j'ai tout fait euh, au niveau de, de je viens de profiter de nouveaux euh, systèmes euh, d'un système ça se trouve être des thermostats intelligents avec ilo euh, ça vient d'être installé très très satisfait et là je vais aller sauver beaucoup d'argent aussi avec euh, contrôle de, de la température mais aussi à, euh, si je consomme moins comme c'est mon habitude euh, pendant les nuits je vais aller sauver des sous euh, au niveau non seulement de l'économie d'énergie mais au niveau du kilowattheure je vais payer moins cher en tout cas tout ça pour vous dire que je vais faire des vidéos pour que vous puissiez bénéficier vous aussi de moyens pour économie économiser, économiser euh, parce que on s'en va là, là au niveau de l'énergie et encore il y a d'autres programmes le, le type qui est venu installer ça dans, dans mon loyer mais ça va faire je vais faire la même chose pour mes autres loyers euh, m'en parlé qu'il y a des solutions qui s'en viennent au niveau de euh, des eau euh, technologiques euh, au niveau des îlots là pour euh, euh, nous aider à consommer moins et c'est pas compliqué le, le, le, le, le, le sur le site d'Hydro-Québec j'irai voir ça avec vous euh, Hydro-Québec s'en cache pas c'est pour vendre de l'électricité aux États-Unis et oui on peut critiquer mais, moi je vous parle pas à ce niveau-là je veux pas soit critiquer dire c'est bon c'est mauvais contrôle euh, on n'a pas le choix, on a besoin d'énergie, entre autres l'électricité ici au Québec, donc on doit bénéficier absolument de, de, euh, ben de pour en profiter de réductions euh, à tous les niveaux, au niveau de l'isolation, au niveau de la domotique, au niveau euh, justement l'énergie du chauffage, parce que si on chauffe, euh, et au niveau des thermopompes aussi. En tout cas, je vais, tout, euh, je vais faire des vidéos là-dessus pour essayer de vous aider. Euh, je suis pas un pro, mais j'en ai bénéficié, euh, je m'y connais pas mal en informatique, en technologie, pas mal aussi, donc, euh, euh, puis ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, donc euh, je vais vous partager ça dans l'avenir. Donc, on revient à nos moutons et je voulais vous parler d'inflation parce que l'inflation est vraiment présente et c'est n'est pas grandissoire. Et une des raisons que je voulais vous parler d'inflation, c'est revenir, bien entendu, sur l'or et l'argent. Là, ici, c'est mon petit lingot d'argent. J'en ai quelques-uns, comme je vous avais partagé dans une de mes vidéos. Ce pas pour vous faire la promotion. Par contre, euh, beaucoup de difficultés. À... Hier, je suis allé voir sur le site, je voulais... Pas tout de suite, mais je voulais peut-être acheter quelques autres pièces d'argent. Et il commence à avoir de la pénurie parce que les personnes... Ben, pénurie. Oui, des difficultés à s'approvisionner parce que beaucoup, beaucoup de personnes investissent dans à acheter du concret, de l'or, de l'argent. Je vous dis, moi, je vous dis ce qui est bon, c'est acheter des minières, des actions minières, orifères, argentifères. Je continue encore avec mon même scénario. Euh, moi, j'ai opté pour l'argent, du concret, du physique. Et la raison est très simple, c'est que ben, c'est l'or des pauvres. Donc, on peut se procurer des pièces d'argent à des montants qui sont quand même assez intéressant comme investissement mais aussi comme protection de, de on va dire du patrimoine moi j'ai acheté ça pas pour moi personnellement j'ai acheté ça pour ma famille euh, pour le futur je leur ai dit carrément j'ai dit si jamais euh, une, un lingot d'argent comme ça quelqu'un avait dit euh, euh, qu'un lingot pourrait un jour peut-être... Euh, parce que dans le fond, il faut comprendre que l'argent est un métal euh, d'investissement aussi, un métal industriel. Et moi, si j'avais beaucoup, beaucoup d'argent, euh, je ne serais pas en train de vous montrer un lingot <rire> d'argent, mais même, je vous le montrerai même pas. J'aurais un lingot d'or, euh, mais j'ai n'ai pas assez d'argent pour ça. Euh, un lingot d'or à cette pesanteur-là, ça, ça se trouve être un, un 10 onces euh, d'argent euh, de la monnaie royale canadienne. Donc, euh, ça... Ça vaut à peu près 400 dollars euh, canadien, là, je parle. Ça, j'ai pu me le payer, mais un lingot d'or de, de cette grosseur-là, je ne pourrais pas me le payer. <rire> Donc, euh, j'en ai quelques-uns, je vais acheter ça, et je pense que dans l'avenir, on peut peut-être qu'un lingot d'argent pourrait valoir une voiture et qui sait, dans plusieurs années, une maison, parce que ça se trouve être un, un métal qui va se raréfier encore parce qu'on va l'utiliser beaucoup au niveau des technologies. Donc, euh, au niveau des nouvelles, on, on va finir là, parce que je veux aller vous montrer certains graphiques euh, au niveau de l'or et de l'argent et euh, un pattern qui semble en tout cas nous montrer vraiment euh, euh, il y a beaucoup de personnes qui commencent à rentrer justement à cause du taux de l'IPC qui vient de sortir là, le, le, le taux d'inflation et qui nous démontre que là peut-être que c'est la bonne fois euh, au niveau de ben, de l'or et de l'argent où on va enfin euh, casser un pattern un pattern qui perdure depuis, depuis euh, on va faire ça comme ça je pense comme ça ici, je pense que je vais être capable, oui, un pattern qui perdure depuis très très longtemps, et euh, ça se trouve être la consolidation ici, et qui ce matin, sans dire que c'est la bonne fois, mais ça semble être la bonne fois, euh, ici l'or uh, casse-casse uh, d'une manière très très très impressionnante, on a un 33$ de gain, et... Euh, tous tout, tout les euh, Au niveau du RSI, ça, ça se trouve être un graphique euh, euh, hebdomadaire. Ah euh, oui, hebdomadaire. Au euh, RSI, on a cassé ici une belle montée. Au niveau euh, bon, de mes oscillateurs slow, ça semble s'en aller de l'autre côté. Au niveau du, euh, du TRIX aussi, c'est mes indicateurs que je me sers, mais c'est surtout la figure ici de consolidation qui perdure depuis euh, un an et quelques mois, là, depuis à août l'année passée. mais là, on se trouve à avoir une cassure qui s'en va vers le haut. Donc, euh, c'est très, très encourageant au niveau de l'or, de l'argent euh, et au niveau des minières aussi. Euh, au, au niveau de l'argent, ben, on est rendu à 25 ce matin. Euh, le mouvement n'est euh, pas, euh, malgré que si on regarde une petite consolidation ici, on a un mouvement à la hausse, euh, mais euh, comme toujours, euh, l'argent euh, est plus volatile que l'or. Elle subit des grandes, grandes fluctuation, on l'a vu, vu ici euh, en, en 2020, euh, plus rapidement que l'or, mais aussi la montée est très rapide lorsque ça monte là. et on sait que c'est le petit euh, on peut dire le petit frère de, de l'or euh, très modestement, mais lorsque ça monte, ça monte très très rapidement et c'est pour ça que je pense que on faut, on doit rester dans l'argent parce que les mouvements peuvent être explosif littéralement donc euh, euh, c'est ce que je voulais voir avec vous et au niveau de, de du reste de ce qui se passe au niveau de des indices euh, ça monte, ça monte aujourd'hui une, une petite correction ça monte, ça monte et je pense que les banques centrales vont continuer à alimenter euh, les bourses parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, elles vont le faire pour euh, tout simplement euh, maintenir artificiellement une économie qui est en pleine douleur et surtout une économie qui... Euh, qui a enrichi encore plus les riches et qui a appauvri les pauvres. Et pour moi, comme je vous ai montré tout à l'heure la petite vidéo et surtout euh, ça se passe un peu partout sur la planète. Euh, ben on va dire planète plus les pays occidentaux, et plus même on pourrait dire plus l'Amérique du Nord. En tout cas aux États-Unis ça se passe et beaucoup de personnes ont, ont, ont choisi de d'abandonner le système. Ici c'est plus dur au Québec euh, de s'installer dans une tente ou dans une roulotte ou euh, peu importe euh, motorisé euh, mais aux États-Unis, c'est très, très facile. Il euh, y a certains endroits dans le sud où on peut très, très bien vivre avec euh, moins de moyens. Et, et euh, là, ici, à Sherbrooke, euh, il faut que quelqu'un s'occupe de ça parce qu'ici, l'hiver s'en vient. C'est très, très froid, très rigoureux. Donc, on... on Très peu de chances de survivre. Donc, je, je, je, je, je, je vois que euh, ça va arriver au bureau de la mairie. Et ensuite, ça peut aller même euh, au niveau du gouvernement. Et le gars qui a mis tellement d'argent pour euh, ses publics, euh, pub, sa publicité de COVID, c'est... Euh, j'avais vu 138 millions. Il y a quelqu'un qui a sorti, s'est rendu 183 millions. En tout cas, pour le Québec, c'est vraiment beaucoup de l'argent gaspillé inutilement pour faire sa promotion de, ses, de sa dictature parce que dans le fond dans le fond euh, ce n'est pas simplement au niveau de le de, de, de, de, de, de picouillage on aurait très pu faire un euh, demander aux personnes de se faire vacciner d'une manière honnête mais Legault l'a le fait d'une manière très très malhonnête euh, avec les loteries et tout ça euh, mais euh, non il y a beaucoup d'argent qui s'est gaspillé pour maintenir artificiellement sa dictature donc euh, pour terminer, ben c'est ça que je vous dis. Est-ce qu'on est à la bonne, euh, est-ce est que c'est la bonne fois au niveau de l'or et de l'argent Je peux rien vous dire. C'est pas moi qui guidé des marchés. En tout cas, ce matin, ça explose et on va suivre ça de très très près euh, parce que dans le fond, on se trouve à être euh, toujours euh, au niveau de l'or, de l'argent, peu importe les métaux, parce que les métaux précieux. Je, je dis bien parce que les autres métaux aussi ont, ont connu une hausse très très importante. Mais au niveau des euh, on a le platine on a le même le palladium euh, des métaux qui sont considérés comme rares, précieux, euh, donc, mais surtout l'or et l'argent, parce que ça se trouve être eux qui sont très, très en vue, euh, pourraient bénéficier de cette grande inflation en ce moment qui euh, où on, on vit ça, c'est pas, euh, en tout cas pour l'instant, c'est pas une inflation transitoire, c'est vraiment une inflation réelle, qu'on on peut vi vivre d'une manière euh, euh, concrète euh, euh, au niveau du panier d'épicerie, au niveau des automobiles usagées, au niveau de, des, des des immeubles à là où euh, les personnes qui, qui se trouvent à avoir acheté il y a quelques années bénéficient. Bon s'ils ne vendent pas, ils ne vendent pas, mais euh, beaucoup, beaucoup de, de spéculations là-dessus aussi. Donc, euh, non, euh, tout ça a été causé directement euh, par les banques centrales. Là. Il n'y a pas à revenir là, sur cette réalité. Les banques centra centrales sont coupables de cette situation-là, d'avoir créé des distorsions dans le système, et on se retrouve maintenant avec euh, euh, ces réalités-là. Il faut vivre avec ça, mais c'est pour ça que je vous dis euh, il faut trouver des moyens pour... Euh, bon, euh, je parle au niveau de l'économie d'énergie au niveau de, des technologies qui existent pour euh, s'en sortir et c'est ce que je vais faire avec mes autres vidéos euh, qui vont être euh, quand même euh, je vais garder euh, ma, ma page Facebook de base de base euh, Facebook Facebook euh, YouTube tout ça je vais tout garder ça de base mais en plus je vais créer une autre page tout ça pour euh, que vous puissiez me, continuer à me suivre à ce niveau là donc euh, on va se revoir dans ces vidéos là on va continuer bien entendu avec l'économie donc, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.